Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter deux outils, deux outils qui vont te permettre très clairement d'augmenter ta productivité, mais aussi d'améliorer eh la qualité euh, par rapport à tes différentes photos que tu peux réaliser par rapport à tes appartements en location courte durée. Donc notamment, on va parler de deux outils qui exploitent l'intelligence artificielle, deux outils qui, à mon sens, vont vraiment te donner un gros coup de pouce pour améliorer eh bien, tes activités en location courte durée.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 s'abonner, activer la clochette et comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse, mais je te parle aussi d'entrepreneuriat et notamment comment moi j'ai pu obtenir eh bien, ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce aussi à la conciergerie d'appartements, deux business que tu peux lancer dans ta ville et dont tu peux récupérer dès maintenant deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description de cette vidéo qui vont te permettre de lancer toi aussi eh bien, ces différentes activités, dans ta ville, mais tu découvres ça, et eh bien dans la partie description. Donc aujourd'hui, je vais te présenter deux outils, deux outils qui sont des outils basés sur l'intelligence artificielle et qui vont te permettre pour ta location courte durée, et eh bien soit d'être plus productif pour l'un, soit pour l'autre, des beaucoup plus qualitatif Si par exemple, et eh bien notamment sur tes images, et on va y venir après, si tes images n'étaient pas forcément euh, comment dirais-je l'idéal. Moi, je, par exemple, on a des, des photos qui ont été prises sur certains de mes appartements. Il aurait fallu les refaire. Mais derrière, l'idée, c'est qu'on puisse les retravailler, ces images, de manière assez euh, naturelle, sans que ça nécessite et eh bien un gros, enfin euh, que ça améliore ta productivité, c'est-à-dire que tu n'aies pas besoin d'y passer non plus trop de temps ou que tu aies besoin de confier ça à un graphiste ou autre. Là, l'idée, c'est que ces outils-là te facilitent la vie, très clairement. Donc ces deux outils, bah, je te les présente. Le premier, on va parler donc, euh, et cette fois-ci, ça reste vraiment pour ceux qui souhaitent eh bien, avoir des réponses automatiques, enfin des réponses. Euh, comment dirais-je, euh, naturel, euh, livré par l'intelligence artificielle pour tes clients. Tu le, voilà, as des clients aujourd'hui qui t'envoient très fréquemment comme moi des questions par rapport à ton appartement, etc. Alors même si on met en place tout un tas de messages automatisés, le fait est qu'il reste encore des messages qu'on doit répondre régulièrement. Alors l'outil que je vais te présenter ne va pas te permettre de le faire automatiquement, pas encore mais du moins, il va permettre eh bien, tout simplement de t'aider à apporter une réponse, une réponse qui est dans un bon français, qui est bien réalisée, surtout qu'à te faire gagner du temps. Ça va t'éviter de la taper, cette réponse, puisque lui va te la faire automatiquement. Bien entendu, c'est basé sur l'intelligence artificielle et notamment sur bah, ChatGPT, hein, donc de OpenAI, donc, j'ai pu en parler déjà plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est une série de plusieurs vidéos que tu peux découvrir ici et je te mettrai en haut eh bien, le petit lien de la première vidéo que j'avais livrée qui, avait, qui a connu un gros succès parce que c'était un gros pavé dans la mare très clairement où là, je t'expliquais tout ce qu'on pouvait faire notamment avec ChatGPT. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications qui sont en train d'arriver sur le marché. C'est pour ça que je lis beaucoup de vidéos par rapport à ça en ce moment, parce que c'est plein d'applications où moi j'essaie de voir comment elles pourraient nous aider, nous, euh, en tant que loueurs en courte durée, et eh bien comment elles pourraient nous aider et nous faciliter le travail. Donc la première, c'est, et j'avais notamment parlé sur un short, euh, c'est Merlin. Donc Merlin, c'est une application, on va passer sur mon écran, je vais te voir précisément, c'est une application qui te permet, si tu veux, enfin c'est même un... Un plugin que tu vas installer sur Google Chrome qui va te permettre et t'aider en fait beaucoup plus rapidement à répondre à ton voyageur. Tu vas me dire, bah en fait, pourquoi je n'utilise pas directement Chat GPT Alors Merlin, effectivement, exploite la technologie de Chat GPT puisqu'il est connecté à l'API donc de, de ChatGPT pour faire cette, cette opération, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus fluide, tu vas le voir, euh, ça a beaucoup plus vite. Que si tu euh, derrière devais faire un copier-coller à chaque fois, c'est quand même pas forcément très pratique. En plus de ça, on sait que GPT, parfois euh, il faut se reconnecter, parfois on a des problèmes de connexion, etc. Là, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple et ça va t'aider très clairement à faire ce genre de choses. Je l'ai installé également sur mon téléphone portable, donc après on verra sur mon téléphone portable comment l'utiliser. Alors aujourd'hui, très clairement, euh, c'est pas directement interconnecté, donc ça nécessite une opération de ta part, mais c'est surtout que ça va t'aider à rédiger une réponse aux voyageurs. Et si par exemple tu délègues éventuellement euh, cette partie-là à une, une tierce personne qui ne connaît pas forcément ou qui maîtrise pas forcément très bien le, voilà, les ponctuations ou les, la formulation des phrases, bah là c'est vrai que les phrases vont être très très bien formulées et avant de permettre de tout simplement apporter des bonnes réponses à ton voyageur beaucoup plus plutôt que toi tu vois tu réponds rapidement et que parfois ça peut être des réponses pas forcément adaptées. Donc ce que je te propose c'est qu'on passe maintenant sur mon écran. Donc euh, l'outil que je vais te présenter donc c'est Merlin. Donc euh, Merlin donc c'est une extension donc que tu vas installer donc moi que j'ai déjà installé sur, sur Chrome qui normalement est déjà euh, activé euh, juste ici, voilà donc là elle est déjà activée Merlin d'Hergborn donc je suis déjà connecté, donc tout ça, pas de souci. Euh, donc on va prendre un exemple concret, donc imaginons tu es sur, euh, tu es sur par exemple, euh, tu es sur Airbnb, donc on va essayer de trouver un message qui nécessite euh, alors par exemple on va essayer de prendre celui-ci voilà, donc là du coup tu vois, tu as une petite icône qui s'est rajoutée et en fait tu fais un pomme M automatiquement. Voilà, et là, peux-tu répondre à ce voyageur Airbnb. Voilà, donc l'application est en train de le faire. Voilà. Bien sûr, les enfants peuvent jouer la partie de jeu d'échecs et les parents peuvent rester intérieurs s'ils doivent attendre 16 heures. Nous espérons que vous passerez un merveilleux séjour avec nous. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et donc là, c'est très simple puisque là, du coup, bah, tu fais un copier-coller directement et tu le remets juste ici. Et tu envoies du coup directement à ton voyageur. Donc tu vois, on pas répondu. Et bien, du coup, tu vois, je le fais en live et je réponds directement eh bien, à ce voyageur. Donc, tu vois que c'est très, euh, très rapide. Alors, je ne sais pas si… Euh, alors là, c'est en anglais. Donc, justement, on peut… Tiens, voilà. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à Netflix. Alors, on va voir. Alors là, c'est un peu particulier parce que ça nécessite euh, de connaître l'appartement plus précisément. Bien évidemment, aujourd'hui, euh, euh, c'est l'intelligence artificielle. Tu ne livres pas des informations. Elle ne va pas savoir pour toi comment en mettre en place. Mais ça, c'est intér intéressant quand même de, de voir ensemble eh bien, ce qu'on est capable de faire. Donc, Pomme M. Euh, Peux-tu répondre à ce voyageur en anglais donc là, à mon avis ça va être compliqué parce qu'il va pas savoir mais on va quand même essayer ça peut être intéressant de voir justement Voilà. donc il dit donc il répond en anglais mais évidemment I am sorry donc par exemple toi qui maîtrises pas forcément l'anglais bah là typiquement ça peut très clairement t'aider I am sorry to hear that you can't connect to Netflix please try restarting your device or check your internet connection donc là en fait la vraie réponse c'est peux-tu répondre à ce voyageur en anglais en lui euh, indiquant qu'il doit utiliser ses identifiants Netflix. Voilà. You will need to use your Netflix credential to connect to Netflix. Voilà. Donc là, on peut faire un copier-coller. Alors tu peux aussi, toi, régénérer une réponse si par exemple, elle ne te plaît pas vraiment, cette réponse. Bon, là, là c'est assez simple, donc forcément, il te met la même chose. Quoique non, you need to use, voilà. Donc du coup, on fait un copier-coller et on envoie directement au voyageur. Donc tu vois, ça c'est une opération qui est très simple à faire. Et très clairement, donc Merlin est ce petit plugin en fait tout simplement. Et tu peux aussi, euh, je crois que tu peux normalement faire un bouton droit. Ouais, non. Euh, non, directement tu l'as ici avec toi même. Voilà. Donc du coup, tu vois, c'est un plugin que tu peux installer qui va très clairement t'aider. Là, tu vas me dire, bah oui, mais… Euh, moi, j'utilise plutôt sur mon téléphone portable. Alors, justement, on va passer sur mon téléphone. On va regarder ça un petit peu plus en détail, justement. Euh, on va regarder ensemble ce qu'on est capable de faire. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est j'ai téléchargé l'application, donc euh, euh, l'application, donc du coup, qui est Merlin. On va aller la chercher ensemble. Voilà, qui est juste ici. Donc, du coup, euh, tu as des versions gratuites, comme tu as pu voir, mais après, effectivement, ça, ça devient des, des, des, des versions payantes, mais qui restent franchement très, euh, euh, très abordables en, ter en termes de, de tarification. Donc là, on va aller par exemple sur, donc, euh, on va aller sur euh, Airbnb. Donc, on va aller par exemple, voilà. Donc là, euh, on va essayer d'en récupérer un. Euh... Alors, le truc, c'est que ça tout a été déjà répondu. Euh, tac, tac, tac, on va essayer de voir euh, si j'ai pas... Ouais, par exemple, celui-ci. Voilà, alors par exemple, tiens, tu vois, on peut très bien prendre ce message, mais bon, je vois pas trop comment il va pouvoir y répondre parce que euh, ça demande des précisions sur l'appartement en lui-même. Donc, euh, euh, bon, on va essayer de faire quand même. Donc, copier, on va ensuite... Alors là, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'interaction directe, il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de, de, de bouton comme, comme euh, si tu étais sur ton téléphone portable, sur ton ordinateur, pardon. C'est le truc qui peut être un petit peu chiant. Du coup, il faut tailler sur l'application. Et là, en fait, tout simplement, tu colles. Voilà. Ah oui, non. Peux-tu répondre Alors, hop. Peux-tu ouais, Il te demande qu'est-ce que je dois faire. Peux-tu répondre à ce message voyageur Airbnb voilà, et là tu fais un coller. Hop. Là du coup, on va regarder la réponse. Donc on va voir justement ce qui va répondre. Ça c'est intéressant. Oui, il y a une chambre avec salle de bain et WC au rez-de-chaussée. Nous serions ravis de vous accueillir, de répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Donc là, bien évidemment, tu fais copier-coller et tu retournes directement sur ton application ici et fais un coller et du coup tu envoies ta réponse donc tu vois que sur le téléphone portable c'est possible mais c'est peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de bouton il n'y a pas de, de raccourci on va dire pour euh, tout simplement euh, bah, passer d'une application à une autre alors c'est vrai que sur la partie euh, ordinateur c'est quand même beaucoup plus simple mais voilà moi ce que je voulais te présenter c'était le premier outil qui à mon sens peut améliorer ta productivité ça peut te permettre, bah, si tu ne maîtrises pas les différents langages, alors même si aujourd'hui c'est vrai qu'Airbnb fait la traduction automatique, mais j'imagine par exemple sur Booking, on n'a pas cette fonctionnalité qui est, qui est activée. Euh, ou si par exemple, si une demande qui est faite par email ou sur ton site internet, bah, c'est vrai qu'on n'a pas cette fonctionnalité. Et ça peut te permettre de répondre dans un bon langage à ton voyageur. Euh, mais c'est aussi que si tu confies eh bien, cette tâche-là à quelqu'un d'autre, bah, c'est vrai que du coup, tu donnes quand même un maximum d'outils pour l'aider à répondre et surtout pour éviter les fautes d'orthographe, pour éviter les les preuves de ponctuation, la grammaire, etc. Enfin, pour moi, c'est quand même, quand même plutôt, plutôt bien fait. Puis, c'est quand même que ça peut te faire gagner du temps, mine de rien, parce que les réponses sont quand même euh, bah, directement tapées et juste à faire un copier-coller, alors que ça, ça, ça peut t'éviter de, de le taper directement. Donc, ça, c'est le premier outil que je voulais te présenter. Ensuite, on a un deuxième outil qui est intéressant. Euh, moi, je vois, par exemple, on a pris des photos de certains appartements où les photos, à mon sens, euh, ne sont pas… alors. Bien évidemment que je vais te recommander de passer par des photographes professionnels, etc. pour limiter ce genre de problème. C'est vrai, euh, c'est absolument vrai. Mais c'est vrai aussi que nous, par exemple, aujourd'hui, on utilise euh, bah, des applications qu'on installe sur nos téléphones pour faire des prises de photos qui sont très proches de ce que peut faire un professionnel. Euh, donc du coup ce sont des applications qui nous aident énormément bien évidemment mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le grand angle on n'a pas forcément une belle vision de la photo et moi ce que je vais te faire voir ici c'est que si par exemple les photos étaient déjà faites et que tu voulais éventuellement euh, bah, les compléter je, je, tu vas comprendre tout de suite dans quelques, dans quelques instants ce que je veux dire par là euh, ça peut permettre de donner une vision beaucoup plus grande de la pièce et automatiquement l'intelligence artificielle va être capable de recomposer la pièce c'est ça qui est juste assez fort c'est-à-dire qu'à partir d'une photo, même s'il manque des parties, il va être capable de la recomposer. Et donc, ça peut te permettre, bah, effectivement, parfois de recorriger la photo que tu as pu faire au départ pour qu'elle puisse correspondre et pour du moins avoir une photo beaucoup plus sympathique. Et donc, on va passer sur mon écran à nouveau. Je voulais te faire voir ça. Donc, l'outil s'appelle… Donc, c'est un outil qui a été fourni avec euh, donc la, toute la série de ChatGPT d'OpenAI. Donc, c'est DAL, euh, tout simplement, DA2L-E. Et donc, c'est une application qui est capable, si tu veux, à partir du texte que tu as formulé, qui est capable eh bien, de, de soit compléter l'image, soit de remplacer aussi. C'est-à-dire que je te prends un exemple. Euh, tu as sur une table euh, différents, euh, différents éléments, bah, tu peux très bien gommer un élément, pour, on va le voir après, et du coup rajouter un autre élément à la place tout simplement en lui disant ce que tu veux mettre et lui il va recomposer l'image pour qu'elle s'intègre complètement dans celle-ci. Hein, C'est-à-dire ne verra pas du tout de superposition, lui il va retravailler complètement l'image. Bien entendu, après tu peux la télécharger et la réexploiter. Donc là, ce que je te propose, c'est que tout simplement, eh bien, on aille chercher... Donc une image, alors là c'est le rendu, je te le ferai voir après, final. Euh, donc on va essayer de le retrouver directement ici. Alors je ne sais pas si je vais le retrouver. Alors attends, on va euh, tout simplement aller ici. Donc je crois que l'image c'est celle-ci. Voilà, donc je vais aller la chercher directement. Hop. On va l'uploader, on va aller la chercher. Voilà, c'est celle-ci. Donc là tu remarqueras avec moi, donc on va, on va pas faire de, de. On peut faire un, donc un, un cropping, on peut cropper l'image, la, la découper, là on va pas en faire, on va la récupérer telle qu'elle est. Donc elle est comme ça. Donc là tu es d'accord avec moi que l'image elle n'est pas du tout, euh, bah moi ça ne me plaît pas. Très clairement, parce qu'il manque les, les, les parties sur le côté, il manque aussi le mur ici. Et je trouve que si on avait vraiment un rendu complet de la pièce, ça serait quand même nettement plus sympa. Euh, donc ce que tu peux faire, c'est euh, donc on va le faire ici. Donc là, on va décaler tout simplement et on va dire, eh bien, à l'outil, eh bien, euh, euh, on va lui mettre donc euh, generate the donc le mur euh, complete the wall, on va mettre complete the wall. Donc là, il est en train de travailler. Donc on va voir justement le rendu final. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal. Voilà. Donc là, typiquement, voilà ce qu'il nous propose. Ensuite, il y a d'autres propositions qui peuvent être faites. Ça ne me plaît pas vraiment. Ça non plus... Euh ça me, pré... ça me plaît que moyennement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai plutôt passer tout de suite sur la partie ici. Et là, je vais mettre complete the wall and the. Non, je vais mettre complete. Parce que là, en fait, c'était un, c'était un, comment dirais-je, un... pas un cabinet, mais ça se dit comme ça, complete the cabinet. C'était tout simplement un petit meuble. Donc là, on va essayer. On va d'abord commencer par là et on va finir. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que cet outil, donc Dal, basé sur l'intelligence artificielle, est capable à partir d'un bout de l'image de recomposer la suite. Enfin, en fait, il te fait des propositions. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est plutôt sympa. Du coup, ça vient compléter donc euh, bah, la pièce. Hein, très, typiquement, la pièce est quand même, me paraît quand même beaucoup plus jolie. Euh, de base, la photo n'était pas top tip top, très clairement. Et là, on vient complètement la, la compléter. Donc, moi, ça me plaît plutôt bien, ça. Donc, je vais l'accepter. Et là, ici, je vais mettre « Complete the wall », donc le mur, par exemple. du coup ça agrandit la pièce d'une photo qui était au départ pas forcément terrible Ou par exemple des photos que tu aurais pu faire qui sont pas forcément où il te manque des choses mais en fait tu es capable de compléter voilà donc là tu vois typiquement ça ça me plaît plutôt bien on va voir s'il a fait d'autres propositions euh... non ça ça me paraît plutôt bien donc tu vois du coup la pièce est quand même nettement plus sympa et là ce que je me dis c'est que je vais faire exactement la même chose pour le côté pour le mur donc ce que je vais faire je vais mettre comme ça. Et je vais mettre complete the rule, pareil. Par exemple, tu peux mettre avec une uh, with painting. Mais je crois que même en ne le mettant pas de lui-même, il va te le suggérer. Mais on va quand même le mettre. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il y ait un tableau, tout simplement. On le laisse faire. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois déjà, tu as un... un euh, bah voilà, tu as quelque chose qui est plutôt sympa. Ah, tu as même là, tu vois, du coup, il peut te rajouter des éléments. Alors, bien évidemment, il euh, faut que ça reste quand même cohérent parce que si tu rentres dans la pièce et qu'il n'y a pas tout ça, le voyageur, il ne va pas forcément comprendre. Mais bon, euh, ça te permet quand même d'avoir une euh, quelque chose de, de quand même sympathique. Et là, on peut très bien mettre « Complete the wall »« Complete the, the wall and the floor ». Voilà, donc là, pareil, il va nous refaire. Donc, en fait, à chaque fois, il se base sur les parties qui n'ont pas été terminées. Et en fait, il imagine automatiquement qu'est-ce que devrait être la suite. Hein, il te fait des suggestions. Voilà. Et là, du coup, bah voilà. Du coup, tu as ta pièce qui est complètement terminée. Donc, on voit que c'est quand même bah, plutôt sympa. D'une photo de départ, je sais pas si tu, si tu, te, si tu te rappelles comment était la photo. Bah, là, très clairement, ça fait quand même beaucoup plus sympa que la photo initiale. Donc là, très clairement, on a retravaillé. Euh, notre image on peut très bien envisager aussi ce que, ce que je voulais te faire voir euh, par exemple ici on peut très bien euh, on peut essayer de faire un truc comme ça par exemple voilà tac, voilà et là je peux très bien lui mettre euh, ici je peux donc là du coup on va arrêter je reprends la frame je la met ici voilà, et là, je vais mettre complete the wall. Euh, non, je vais mettre euh, complete with uh, uh, painting. Euh, ouais, with painting. On va voir ce qui va nous générer. On va regarder ensemble. Et tu vois que du coup, bah là, en fait, tu retravailles ton image. Euh, donc là, bien évidemment, j'ai extrapolé et euh, l'idée, ce n'est pas forcément de faire ça comme ça. Voilà. Bon, ouais, on peut très bien mettre ça. Ça peut très bien être une… Euh, ça peut être ça, effectivement. Euh, euh, Ou tu peux très bien mettre Complete with Decoration. Voilà. Donc là, typiquement, ça, ça me plaît plutôt bien. Alors, si ça ne te plaît pas, tu peux régénérer, hein, tu peux relancer et te refais de nouvelles simulations. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à ce qu'il te propose ici. Donc, voilà un petit peu tu vois, le rendu de ce que peut donner euh, bah, tout simplement l'image, enfin la photo. Hein, donc, d'une photo initiale qui n'était pas forcément idéale, hein, comme j'ai pu te la faire voir, bah, voilà en fait ce qu'on est capable de faire. Et par exemple, on peut très bien aussi aller chercher le haut ici et aller compléter pour du coup avoir une photo vraiment euh, bah, parfaite. C'est-à-dire qu'une photo de départ qui n'était pas forcément terrible, bah, on se retrouve avec une photo qui est complètement repensée, retravaillée et qui, à mon sens, peut vraiment. Euh, euh, bah, complètement changé, euh, et notamment si c'est la photo hero sur Airbnb, bah, c'est vrai que c'est important de rajouter les bons éléments. Alors, il faut pas trop tricher non plus parce que le voyageur peut le voir et du coup, il peut très bien dire « je comprends pas très bien, ce n'est pas du tout la même. » Mais bon, globalement, lui, ce qu'il voit, c'est la disposition des meubles, les équipements, etc. Il va pas forcément être très attentif à peut-être les différentes… Tu vois par exemple ici, la petite fleur, etc. Je suis pas certain que quand il va venir, il va se dire bah, « il n'y a plus la petite fleur, enfin tu, tu vois un peu l'idée. » Mais pour le coup, la photo est quand même beaucoup plus avantageuse L'appartement est beaucoup plus mis en avant grâce à ça. Donc là, on a très clairement augmenté la, la qualité de notre travail et on propose quelque chose qui est beaucoup plus euh, bah, qui est beaucoup plus intéressant pour voyager. Donc après, une fois que c'est fini, bah, tout simplement, tu cliques ici, hein, tu le télécharges et tu récupères ta photo et tu mets à jour directement sur Airbnb. Donc voilà, moi, ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu n'hésiteras pas à me poser des questions. Si tu veux plus de vidéos par rapport à ça, si tu veux, as des questions ou si tu veux qu'on rentre beaucoup plus dans le détail, bien évidemment, je pourrais en refaire d'autres. L'idée, c'est vraiment cette chaîne YouTube que je t'apporte un maximum de solutions. Aujourd'hui, on est en pleine révolution sur l'intelligence artificielle. J'en ai, ai déjà parlé. Euh, très clairement, aujourd'hui, c'est en train de révolutionner. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a plein d'outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Ça peut très clairement nous aider à augmenter notre productivité et aussi notre, notre qualité hein, en termes de, de, de prestations, en termes de... Euh, comment dirais-je, de, de qualité euh, sur nos, les différents produits, différents appartements qu'on propose au quotidien. Puisque l'image aujourd'hui est très importante pour un voyageur, ce qu'il perçoit hein, avant de réserver. Donc tout ça peut très clairement nous aider. C'est un moyen pour nous de, bah, de mieux travailler. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment, que je fais beaucoup de séries de vidéos par rapport à ça. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, bien entendu, n'hésite pas à lâcher le pouce euh, bleu vers le haut, bien évidemment. Et puis on va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais... Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et à tout de suite pour une prochaine vidéo.